Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Émission radar numéro 84 du 26 septembre 2019, intitulée Commune libre, insubordonnée. Insubordonnée, insubordonné, totalement insubordonnée, et sous-titré Pouvoir délégué égale démocratie volée. Donc, on le voit sur l'affiche. Euh, on a ce sens interdit pour euh, quelqu'un qui est en épandage de pesticides on a marqué les pesticides ça tue, effectivement pesticides, fongicides, insecticides, euh, liberticides, génocides c'est la mort, c'est l'idée de tuer et quand on tue euh, le vivant et eh bien on détruit des, des équilibres qui se sont constitués ben, pendant les milliards d'années où la vie euh, s'est mise en place sur terre et une fois qu'on les a détruits, ces équilibres, on ne les retrouve jamais. Et le CID, il se détruit tout seul Non, non, non. Et parfois, il se joue, mais... Donc, bien sûr, nous sommes là, comme, comme euh, maintenant, on est là un jeudi un jeudi sur euh, un jeudi sur deux, euh, pour les émissions radars, par contre. Nous sommes là, tous les jeudis, pour... Euh, comme je dis Ali et ses amis donc ils sont encore trois euh, dans le couloir de la mort depuis plus de quatre ans on peut les sortir de leur cellule tous les matins entre 5 et 6 heures et aller leur couper la tête et ensuite crucifier leur corps en public jusqu'à ce que leur chair pourrisse, voilà c'est à ça que sont condamnés ces trois jeunes opposants non violents nous ne les oublions pas et le jeudi 3 octobre prochain cela fera 4 années que tous les jeudis, nous nous réunissons de 19h à 20h pour exiger, exiger leur euh, libération. Tous les jeudis, depuis 4 ans, depuis 4 ans, le 3 octobre prochain. Donc j'invite les personnes qui peuvent se rendre sur la place de la République, jeudi prochain, 3 octobre, à venir, parce que le fait que les médias de masse fassent depuis 4 ans une impasse totale, euh, sur ce, on va peut-être appeler ça un, un scandale, et eh bien euh, c'est symptomatique euh, de l'état de ce que certains appellent encore notre démocratie. 1er octobre 2015. 1er octobre 2015, 3 octobre 2019, voilà, 4 ans. Donc, après cette mise au point, euh, je, je vais citer... Euh, Louise Michel qui proclamait Le pouvoir est maudit, c'est pourquoi je suis anarchiste. Et ce rapport au pouvoir, c'est peut-être une des choses les plus importantes. Parce que beaucoup de gens disent euh, Quand il faut faire ce que l'on peut, comme le petit colibri prendre dans son petit bec une petite goutte d'eau et face à l'incendie, alors qu'il ravage le Brésil, qui ravage... Eh bien, euh, euh, aller faire ce que l'on peut et sans trop s'illusionner. Et moi je dis, ce genre de philosophie nous mène à tous brûler vif. Donc, nous ne devons pas faire ce que nous pouvons, nous devons faire ce que nous devons. Et c'est un véritable devoir que de s'opposer à tous ceux qui mettent en péril les droits humains et le droit à la vie. C'est un véritable devoir que de dénoncer que des prisonniers politiques puissent être incarcérés alors qu'ils sont libérables depuis plus d'une décennie et qu'ils croupissent encore en prison en France, dans ce pays qui ose, que certains osent dire notre démocratie et même osent appeler pays des droits de l'homme. Après Louise Michel, je vais citer Georges Brassens, parce que lui, il réenchérissait, il disait « un anarchiste est un homme qui traverse scrupuleusement entre les clous parce qu'il a horreur de discuter avec les agents ». Et ça, je trouve que c'est très bien remarqué de la part de Georges Brassens. Et il chantait une chanson dont Juan, dont je vais vous citer quelques paroles, parce que je l'aime beaucoup, euh, par rapport à beaucoup de gens qui disent euh, à Cab « All cops are bastards ». Et <coughs> voici ce qu'il ce qu dit dans cette chanson. C'est une chanson à la fois sur l'écologie et sur le respect de la vie. Gloire à qui freine à mort de peur d'écrabouiller, Le hérisson perdu, le crapaud fourvoyé. Et gloire à Don Juan d'avoir un jour souri À celle à qui les autres n'attachaient aucun prix. Cette fille est trop vilaine, il me la faut. Gloire aux flics qui barraient le passage aux autos, pour laisser traverser les chats de Léonard. Voilà. Donc pour moi, j'ai donné à travers ces deux citations ce qu'est pourquoi, ce qu'est pour moi l'anarchie. L'anarchie, c'est coller directement à la définition de la liberté. Qu'est-ce que la liberté La liberté des uns s'arrête ou démarre la liberté des autres. Et accepter un système. Où on se permet de priver de liberté, Pierre, Paul ou Jacques, eh bien, on ne pourra jamais parler de justice. Parce que lorsque l'on prive de liberté un père, il y a des enfants qui n'ont plus de père, il y a une femme qui n'a plus de mari. Donc c'est une espèce de peine collective qui devrait être rigoureusement interdite. Et quand je le vois, moi je suis solidaire de Nicolas Sarkozy, qui par bien sûr pure compassion avec euh, Monsieur Balkany, qu'il est contre le fait que Monsieur Balkani soit en prison. Moi aussi, je suis contre la privation de liberté, et j'estime que les juges auraient dû condamner Monsieur et Madame Balkany à une confiscation des biens qu'ils ont achetés en volant l'argent public et à des travaux d'utilité collective à vie, voilà. Et donc, ils n'auraient pas fait un jour de prison, mais ils auraient rendu tout ce qu'ils avaient volé. Et donc, tu je... venir à un radar, par exemple que... ben, Bien sûr Moi, Madame Balkany, eh, si la semaine prochaine... De... Eh, non, ce n'est pas la semaine, dans 15 jours, parce que maintenant, on est tous les 15 jours, il y a zéro problème, je la, je la reçois. Mais, mais par contre, je lui ai la reçois comment Ici Bien sûr oui. euh... Mais, mais ne t'inquiète pas, elle ne viendra pas, parce qu'elle est très malade. Elle est tellement malade qu'elle n'a pas pu organiser des manifestations de soutien à son pauvre mari et qu'elle n'a pas pu le remplacer. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que cette femme a quand même été condamnée à trois enfermes et elle est quand même mère et elle touche ce que touchait son mari. Donc voilà, on est vraiment dans un système où c'est la prime au voleur, la prime au menteur, euh, voilà, la, la, la, la, la, c'est extrêmement grave. Donc, la semaine dernière, nous avons lancé euh, une alerte. Donc, je vous remonte ce que j'avais montré la semaine dernière. Donc, euh, c'était Loïc Ivar. Il nous avait demandé, il avait dit que depuis plus d'une de, année, il y avait du flocage euh, qui traînait euh, à, à Vitry-sur-Seine. Oui, tu parles de l'ambiance. Voilà. Euh, on parlait de flocage et donc euh, depuis il, il, il a repris contact avec moi et moi j'ai repris contact avec lui et donc la mairie lui a dit qu'ils avaient fait des analyses donc après un an où lamiante la, enfin le flocage est resté dans la rue, ils ont enfin fait des analyses et ils lui ont dit il n'y a pas d'amiante dans le flocage. Donc alors lui il attend qu'on lui communique euh, les documents écrits euh, de l'analyse qui a été faite du flocage. Mais par contre, ce que nous savons par l'intermédiaire de Loïc, c'est que enfin, au bout de plus d'un an, eh bien, le dépôt sauvage a été retiré. Voilà. Donc, euh, à ce niveau-là, on va on va joindre. Euh, je vais te joindre au téléphone Virginie du Pérou parce que et tu peux lui dire bonjour delà... tout de suite et nous regarde. Voilà, exactement, parce que euh, au-delà de Au-delà de ce problème, il y en a un autre parce que il nous a, euh, Loïc Hiva nous a signalé devant le collège Jules Vallès de Choisy-le-Roi trois vieilles plaques en fibrociment qui traîna depuis trois semaines. Donc, donc on voit que, qu'effectivement euh, en France, euh, des déchets qui peuvent ou qui ne peuvent pas contenir de l'amiante, mais qui sont susceptibles d'en contenir, euh, font souvent l'objet de décharges sauvages. Voilà. Et donc, là, il a, il a bien raison de le signaler et par rapport à, à ces graves problèmes euh, sanitaires et sociaux dont l'État semble se foutre et avant d'appeler euh, notre amie Virginie, je veux vous montrer ça parce que très rapidement, le 30, euh, on va se réunir à la Bourg du travail par rapport à la pollution au plomb suite à l'incendie de Notre-Dame-de-Paris donc, il faut bien savoir qu'il y a une, une énorme pollution au plomb et que la décontamination ne se fait pas euh, comme elle devrait être faite sous confinement. Et moi, j'ai vu, parce que tous les lundis, je passe en préfecture euh, pour, euh, pour euh, signer les autorisations pour le rassemblement du jeudi soir pour Ali. Donc, tous les lundis matin, je suis en préfecture. Et il y a 15 jours, le lundi matin, j'ai vu un sapeur-pompier de Paris avec sa lance incendie à fond. Qui arrosait la cour, qui avait été débarrassée de tous les véhicules, et des gens avec des raclets qui fixaient qui, qui l'eau. Donc, euh, on fait une décontamination la sauvage, comme quoi, visiblement, le préfet a donné des conseils Mais moi, je suis passé au milieu de tout ça, donc j'espère que l'eau fixait bien les, les particules de l'eau, parce que sinon, ben voilà. Donc, euh, des gens euh, sans masque, euh, sans confinement où j'ai euh, nettoyé la cour de la préfecture donc voilà, voilà, ça se passe en France ça se passe comme ça donc je vais appeler Virginie parce que on a beaucoup de choses j'en ai parlé la semaine dernière par rapport aux établissements scolaires j'avais même donné des pourcentages d'établissements scolaires euh, qui contiennent de l'amiante dans l'école des carreaux ou dans l'isolation donc là j'appelle Virginie pour la voir en direct avec nous donc bah, vous voyez, c'est du direct, il euh, n'y a pas de triche. Euh euh, voilà, voilà. Donc euh, c'est très important parce qu'actuellement on nous parle d'Amiante, de, de on nous parle d'une sonnerie. Que... Voilà. Allô, Allô Virginie, euh, bonsoir. Euh, bonsoir donc... Roger, bonsoir Marc. Voilà, donc Bonsoir Virginie. Nous, nous avons déjà, euh, je dirais, euh, défloré le sujet en, en, en donnant l'information comme quoi euh, le dépôt sauvage avait été retiré et que pour le moment euh, la mairie avait dit il n'y a pas d'amiante, mais qu'on attendait d'avoir euh, des papiers de, euh, officiels, euh, des résultats d'analyse. Mais par contre, toi, tu peux quand même nous dire euh, déjà euh, au niveau de l'amiante ce qui se passe par rapport à la rentrée euh, scolaire là, qui est en cours et aussi ce que toi, euh, les tournées que tu fais pour informer les gens par rapport euh, aux problèmes spécifiques de l'amiante. Ben, je te laisse la parole, Virginie. Ok, ben bah, merci Roger. Euh, au niveau des états sportifs, de comme c'est la mise à jour de semaine qui est la catastrophe, c'est-à-dire que tous les, les bâtisses d'avant-dépistage pas c'est-à-dire l'année d'interdiction est de et, potentiellement susceptible es d'en revenir et ça concerne 75% des statistiques en France. Oui, il faut que tu parles Alors... plus fort, s'il te plaît. Pardon Il faut que tu parles plus fort. Ah d'accord. Ouais. C'est bon là Oui, c'est bon là. Oui. Là Oui oui. Ok donc. Comme je l'annonçais il y a deux semaines, bon, bah, les, les, les données sont assez terrifiantes puisque tout ce qui, est, tout ce qui a été construit massivement en 1997 est susceptible de contenir de l'alliance. Donc 1997, c'est l'année de l'interdiction en France. Donc pour les établissements scolaires, ça concernerait 85% du parc euh, scolaire en France. Il y a une association qui est très bien, c'est un groupe Facebook qui s'appelle Longueur Camion d'École, qui est là pour euh, aider les personnels enseignants, euh, d'entretien aussi, et puis les parents d'élèves dans, dans les démarches effectuées pour obtenir le DCA, le DCA Camion, pour obtenir les fiches récapitulatives. Ça, c'est une chose. Alors, les, les chiffres au niveau de la contamination des enseignants, on a les chiffres pour le ménoclésium, le cancer péticule de l'amiante, qui touche la flèvre, le péricarde ou le péritoine, et de ce cancer, on ne s'en remet pas, en 15 mois maximum, on en, on en meurt. Malheureusement, j'ai eu trois exemples dans ma famille, par chaque environnementale. Et les, les chiffres chez les enseignants sont assez terrifiants, puisque pour l'instant, il y en a 600 répertoriés en France, décédés de nos Et eh, eh Virginie, est-ce que tu peux oui. nous parler de ce que prépare le gouvernement euh, au niveau des retraites pour tous les, les travailleurs qui ont été en contact avec l'amiante Alors, ça, on attend des formations, mais il une alerte de la CGT, bref qui, qui apparemment a eu vent de, ouais, de la volonté du gouvernement de, de, bah dans le cadre de la réforme des retraites hein, au niveau des régions, des et autres et, et le gouvernement aimerait apparemment à confirmer euh, euh, enfin, qu'il n'y ait plus le dispositif de traite annuance, qu'on appelle l'ACATA. Alors ça, c'est absolument terrible euh, et en feu c'est vrai. Puis, il y a une députée qui, qui a réussi euh, à le voir plus vite. Ah, ça a coupé. Non, non. À premier euh... Ah, merde. Euh, et, attends. Euh, allô, Virginie, tu m'entends. Oui parce que Marc m'a dit de ah. monter le son mais j'ai un vieux j'ai un portable où je peux pas le faire et j'ai appuyé sur le haut-parleur et, et ça a coupé sur le sur le sur l'amplificateur. Alors attends, j'aurais pas dû faire ça. Euh, alors attends, normal. Eh, eh, parle. Ah, euh, non, j'ai pu.. Alors, je, ce que je vais faire, je vais couper et je vais tout te rappeler tout de suite. Tout suite. Ah, oui. Et ça, ça a perdu le synchronisme avec l'engin. Donc ben. Bah, euh, je m'excuse auprès de tout le monde, mais euh, voilà, j'ai voulu rehausser le son sur mon portable. Euh, C'est vrai parce que là, on a une très forte ambiance et on a du mal à entendre Virginie, donc je vais, je vais la rappeler après avoir vérifié que j'étais connecté. Montre le son tout de suite avant Non, de non, mais je ne sais pas comment, euh, le, le, le, le, le, le mien, je n'ai pas un, un truc où je, tu montes le son, euh, d'accord. Euh, euh, attends, attends, je, je, je, je vérifie si je suis encore synchronisé surtout, ce... parce que là, j'ai l'impression que ça a perdu carrément le synchronisme. Bluetooth activé, euh, connectif audio, équipement relié. Oui, ça avait coupé la connexion. Donc il ne faut pas que je touche à mon portable. La question a synchronisée. Oui, on entend les clics. Euh Allo Virginie, de retour. Et n'oublie pas de parler oui. bien fort. Allô. Oui, tu es, tu, es en, tu es en ligne et tu es en direct. Ah, super, d'accord. Alors, je ne sais plus où on en était. La retraite anticipée tout Non, à Nantes, on, on en, les, en était, oui. que camarades es, que de la CGT de, oui. de Brest qui ont alerté à ce qu'ils parce lorsqu'ils ont, ont eu vent. Je sais que le gouvernement voudrait la supprimer, mais honnêtement, euh, au stade où on en est. On n'en sait pas plus pour l'instant. J'attends justement qu'une personne ne pas à ce sujet-là. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. J'espère que cette vaste bêtise, ce n'est pas vrai, parce que c'est très néo, Pour tous les gens qui ont travaillé cette matière hautement sécurisée, et qui peuvent au moins prétendre pour l'instant partir quelques années avant en retraite, parce que l'effet d'amocès, elle est bien là. Est-ce que. Est est-ce que tu es au courant de l'article 103 de la, de la loi Macron de 2015 euh, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques euh, Virginie Non. Bah, cette loi elle permet justement sur tous ces problèmes militaro-industriels euh, ben par ordonnance et par décret de, de passer outre est-ce que tu n'as pas peur que sur les retraites on pratique exactement comme ça se passe actuellement par rapport aux pesticides quand des maires prennent des arrêts anti-pesticides, que les maires se rendent compte que ben leurs arrêts sont complètement illégaux c'est à dire qu'il y a eu des lois qui sont passées, qui ont été votées sous François Hollande, quand M. Emmanuel Macron était ministre des finances qui font que dorénavant comme du temps de, ben de, du maréchal Pétain euh, les préfets euh, de région ont euh, le dernier mot c'est-à-dire des gens non élus décident des politiques sanitaires et sociales et du sort des populations voilà de, de toute façon là pour les, les projets sanitaires, les pesticides c'est exactement la même histoire que pour l'Alliance c'est-à-dire que Autant de, de l'amiante avant la je veux dire, hein. parce que la oui. toujours 10 personnes par jour en France, 102 dans le monde en moyenne, et on n'en parle plus, parce qu'on considère que c'est tout que c'est interdit, et que c'est bon. faux. Bon, en fait, il y a la même chose pour les produits sanitaires. Oui. C'est-à-dire que les individuels avec des euh, chercheurs qui ne sont pas indépendants, et que les médecins euh, compagnent, euh, pour tout pour reçu l'interdiction. Alors à l'époque de, de l'amiante, avant son interdiction, c'est Henri Pérez majoritairement, notre psychologue professeur au CNRS qui, qui a démontré la haute toxicité de, de l'amiante. Et là, pour les institutions, je connais un petit peu moins la question, mais il y avait des scientifiques indépendants, comme le professeur Pieralini, par exemple, qui euh, bah, qui ont publié des études, études qui ont été réfutées, puisqu'elles euh, bah, peine Le but, c'est que les industriels des cignes gagnent de l'argent par millions, euh, par, million, par milliards, comme l'ont fait les industriels de l'anion. Et pour l'instant, bon, bah, on dit que tout va bien, et puis on réfute euh, les études de scientifiques indépendants. Voilà, c'est l'histoire qui se répète, tout simplement. Alors, euh, pour l'instant, on recule, on recule, et puis un jour, on nous dira, quand on estimera certainement que ces industriels se font fait assez d'argent, ben on nous dira que c'est très mauvais, que l'interdiction viendra. Enfin, attention, on n'en est pas là, parce que, comme le raconte boussin Nicolino dans son dernier livre, le film est presque parfait, bon, ben on parle du disposable, certes, c'est une bonne ville parmi tant d'autres, mais la nouvelle génération, elle est déjà là, elle est je vous laisse découvrir le livre, mais on a assisté à une conférence de deux heures de Fabrice Moutonnier au cours des rencontres et de l'association avec de à Brest au mois de juin, et c'était Édition. C'est-à-dire que ces gens-là ont oui, encore un en jour devant eux. Bien sachant bien que bien certains industriels de l'Alliance se trouvent convertis voilà. dans les pesticides localement. D'accord, mais dans le cadre de notre émission, nous, comme on parle de communes libres à subordonner, actuellement. Euh, la majorité des communications, des syndicats, euh, des partis euh, politiques, euh, c'est par rapport euh, au municipal de 2020, il ne faut pas nous prendre pour des truffes, donc euh, à partir de là, chacun essaye de tirer la couverture à lui, il y a même Ruffin qui, qui se fait sa conférence organisée par Ruffin, euh, tout à coup il se, il se découvre une âme de pourfendeur, euh, d'empoisonneur public. Hein. Il n'était pas euh, à ma marche du 15 septembre euh, République-Nation contre les empoisonneurs institutionnels publics et privés. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que ces gens-là oublient de dire que dans le cadre de la Constitution actuelle et de la loi de 2015, eh bien, l'article 38 de la Constitution, euh, on est complètement piégé, c'est-à-dire qu'on ne peut strictement rien faire, que ce soit euh, contre les nuisances nucléaires, contre les pesticides, contre l'amiante, contre les nanoparticules, parce que cette loi dit euh, très clairement, euh, à compter de la publication de la loi numéro 2015-290 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, peuvent être soumis au présent titre les projets d'installation soumis à l'autorisation prévue au même article L512.1, non mentionnés à l'article 1er de la présente ordonnance, présentant un intérêt majeur pour l'activité économique, donc compte tenu du caractère stratégique de l'opération concernée, de la valeur ajoutée qu'elle produit, et de la création et de la préservation d'emplois qu'elle permet et du développement du territoire qu'elle rend possible. Et là, tu te rends compte qu'à aucun moment, on ne parle euh, de problèmes sociaux ou sanitaires. C'est-à-dire que tout est placé à partir du moment où on fait du profit à partir du moment où on préserve des emplois, eh bien, par ordonnance et par décret, on peut décider qu'une usine d'armement s'installera ici, euh, qu'on épandra euh, des pesticides par là, et les les et si euh, un élu qu'il soit local ou national euh, ouvre sa petite bouche et eh bien in fine euh, il sera poursuivi en justice et il perdra vu que la loi sera appliquée est-ce que cela est-ce que les, les, tous les politiques qui osent se présenter est-ce qu'on n'a pas le devoir d'organiser le boycott des élections municipales de 2020 pour faire en sorte que le chef de l'état nomme les maires comme c'était le cas pour Pétain euh, pendant l'occupation, c'est-à-dire que quand on est dans une dictature et que des, des élus qui ne sont plus députés, parce qu'actuellement tout se fait par décret, par ordonnance, donc euh, même euh, des gens comme Clémentine Rotin qui sur le grave problème de la famine au Yémen ouvre, ouvre, ose ouvrir sa petite bouche, euh, par rapport à Emmanuel Macron alors qu'elle n'a strictement rien fait ni le 11 juillet 2017 ni le 2 octobre 2018 pour exiger la dissolution immédiate du groupe d'amitié France Arabie Saoudite à l'Assemblée Nationale où elle siège, où elle siège. Donc euh, moi ce que je ne comprends pas c'est que ces gens qui se disent d'opposition, soit rassemblés nationaux, euh, soit euh, insoumis, ose euh, nous sortir euh, de manière péremptoire, euh, qu'il faut voter pour leur candidat et leur chapelle, alors qu'ils ne font strictement rien d'autre que d'accompagner euh, euh, carrément cette, ce déni de démocratie. Parce que démocratie, ça signifie pouvoir du peuple. Et donc ces gens-là n'ont aucun pouvoir, ils n'ont même pas le pouvoir de nous représenter ils ne font plus rien d'autre que de regarder les décrets, les ordonnances euh, que le gouvernement Macron euh, euh, applique pour faire plaisir euh, aux lobbies militaires ou industriels, et ils n'arrêtent pas de nous dire notre démocratie, allez voter. voter. Est-ce que nous n'avons pas le devoir d'organiser le boycott des prochaines élections municipales Alors là, vaste, vaste problème. Moi, tout ce que je vois, c'est que de toute façon, quand on évite de ces produits-là, on est voilà, oui. pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Alors, à côté de ça, il y a un parti politique. Alors, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, parce que j'attends de voir. Et là, je parlerai en, en fonction des choses, un parti politique, euh, disons euh, de gauche, qui est censé m'auditionner, euh, un peu sur la question de l'amiante. Donc, j'attends de voir, je parlerai à ce moment-là. Mais je peux dire que pour l'instant, il euh, n'y a, eu, euh, bon, a pas eu beaucoup de contacts, avec, euh, avec Luc Ouvrière qui m'a invité euh, au mois de juin dernier à sa fête pour une euh, conférence des arts à la fois sur l'amiante et sur les pesticides. Voilà, j'attends, j'attends de voir, mais j'ai une confiance de toute façon très limitée en, en tous ces gens parce que la situation des victimes de l'amiante, elle est absolument pas enviable. Certains pensent qu'on a un fond d'indemnisation. Hein, C'est une logique d'assurance, moi, qui ne me convient pas du tout. Mmh. Ce fonds aide la famille et notamment quand il s'agit d'hommes qui viennent, quand il s'agit de, de, de femmes et surtout des hommes majoritairement qui en meurent, et bien ce fonds aide la, la dame qui va rester ou le mari qui va rester à vivre mieux matériellement. Mais ce fonds a été aussi créé pour dédouaner les industriels, et ça, c'est juste insupportable, quoi. Alors, euh, quand on est victime de l'Alliance, on n'a pas de traitement pour le métothélium, Il n'y a pas de procès pénal parce que euh, le. le... Les juges estiment qu'on ne peut pas dater précisément la contamination d'une victime. Oui. Alors que c'est absolument pas ça qui compte, c'est le triste résultat. Moi, que mon père, victime environnementale du CNMP de sous bois qui a broyé de l'amiante pendant des décennies en plein centre-ville au milieu de trois écoles, que Paul ait été contaminé du euh, juin 1950 ou le 14 juin 1956 par la fibre qui aura causé le cancer, la fibre précise je m'en fiche de la date, ce que je vois c'est le résultat donc là on est vraiment dans un état de non-droit pour les victimes de l'amiante et puis pour les victimes des pesticides on n'en est même pas au fond d'indemnisation qui va aider celui ou celle qui reste à mieux vivre matériellement on n'en est pas encore là et on nie la toxicité de ces produits. Il y a un livre que je recommande hautement à tout le monde, c'est le livre de Paul François, un paysan contre Monsanto, qui explique son intoxication au lasso, un produit donc Monsanto rejeté maintenant par Bayer, cette firme, et qui explique son parcours combattant, un parcours médical absolument terrible, lui-même, mais en parallèle avec le parcours médical de mon père, c'est pas la même finalité pour l'instant parce que le lien de Paul n'est plus là. Il est parti dans la différence générale, complètement occulté du corps médical. L'industriel n'est évidemment pas condamné. Paul François, lui, pour l'instant, il est là avec des séquelles terribles physiquement. Hein, des, des, des, des des comas, des migraines, plein, plein de choses Mais c'est vrai que lui-même a fait le parallèle entre, entre leurs deux histoires. Et puis ben, ces gens-là, pour l'instant, on, on les laisse prospérer et tout va bien. Et pour les pour, pour le problème de l'amiante la, de dans les écoles, donc tu as dit 89% des établissements scolaires. Bon 95, bon, as... ouais, 85. 85, on euh, ne va pas chipoter. Euh... C'est extrêmement grave. Alors, le ministère du Travail, le ministère de la Santé, est-ce qu'ils ont euh, euh, débloqué des budgets euh, prévisionnels par rapport au traitement de, de ce problème Je sais juste qu'il y a une lettre là qui séparée par les euh, enseignants d'école au ministre de l'Éducation nationale et honnêtement pour l'instant, j'en sais pas plus parce que j'ai été prise aussi de mon côté par mes interventions autour de mon livre. Et en ce moment, ça me prend beaucoup de temps. Je sais qu'il y avait une lettre en préparation, euh, co-signée de nombreuses associations, dont baneuf France, l'association Henri Pedra, la CAVAM, l'Andeva. Bon, là, tout le monde, monde euh, signait ou alors était sur le point de signer. Je n'ai plus suivi parce que si la lettre a été envoyée, mais ça ne serait tardé. Et puis, les associations locales, pour leur travail pour contacter les, les établissements scolaires à ce sujet. Et par exemple, à la Déva-Centre, là, on est en train de, de profiler le, le listing de tous les établissements scolaires de l'Académie de c'est-à-dire les départements de la Déva-Centre, en y rattachant la Nièvre et la liée. Et puis après, on va contacter toutes ces personnes, on va définir notre plan de travail, et on, va, on, va, on va agir là-dessus. Je sais qu'il y a un gros travail qui a été fait, par exemple, à Saint-Nazaire. Les écoles ont été désamiantées depuis longtemps, mais Saint-Nazaire, c'est une ville qui a souffert et qui souffre toujours intensément de ce fléau. Vous allez du chantiers navals. À ce sujet, je te recommander l'ouvrage de mon ami Michel Herboche, qui s'appelle Amiance qui m'assassine. C'est bon témoignage. Lui, il a été atteint au poumon, il a été opéré. Et pour l'instant, et j'espère qu que ça durera, que ça restera comme ça, il est toujours là. On va faire un, un, un salon du livre ensemble à Saint-Nazaire Saint les 2 et 3 novembre prochain, avec une conférence débat le 2 novembre en fin de journée. Euh, donc à Saint-Nazaire pour revenir aux écoles, ça a été fait. Le, les aménagements je sais que dans Lyon il y a eu un gros travail de fait. Maintenant euh, tout ça est en cours. Ça est en cours. Moi je, de mon côté, je sais qu'en Bretagne sud, bon, euh, comme, comme dans beaucoup de régions euh, euh, agricoles françaises, au-delà des problèmes d'épandage euh, de pesticides parce que bon, quand, quand les, pro les produits sont cancérogènes, on s'en fout un petit peu, que ce soit à 10 mètres ou à 100 mètres, parce que tout dépend du sens du vent, et puis de toute manière, il y a ce qui reste dans les, dans les légumes et les céréales qui finissent dans notre assiette, donc c'est un petit peu un faux débat, mais par contre, il y a, un, il y a un débat qui n'est pas du tout porté sur la place publique et qui est extrêmement grave par rapport à l'amiante liée à l'agriculture, ce sont toutes les porcheries, que les agriculteurs euh, et que les éleveurs laissent en déshérence parce que maintenant ben, le porc s'est passé à cause des nitrates et tout ça donc il y a plein de porcheries qui s'effondrent et dont les toitures sont des ondulés de fibrociment ciment qui contiennent de l'amiante et donc moi quand je vais voir ma vieille maman en Bretagne Sud je vois des, des bâtiments qui font parfois 50 à 100 mètres de long à moitié effondrés avec les plaques de fibrociment ciment et donc ça pleut, il y a le vent, voilà. Donc ça, je voulais le signaler parce que j'en ai jamais entendu parler dans les journaux et je crois que la FNSEA est, euh, devrait se faire euh, plus que tirer les oreilles. Et quand, pour le problème de l'ambiance sur les écoles, tu me parles de l'éducation nationale, mais ce n'est pas le problème de l'éducation nationale. Pour moi, c'est le problème du ministère du Travail du ministère de la Santé. Euh, l'éducation nationale, elle, elle est là à s'occuper de, oui, je dirais, des, des programmes scolaires et, et, et de l'éducation des enfants. Je, le bâti, c'est le rôle de l'État et pour moi, ça dépend beaucoup plus du ministère de la Santé parce qu'il s'agit quand même d'un problème de, de santé publique. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, oui, on est, on est d'accord. Par contre, quand il y a un truc pour revenir aux écoles, rapidement une, euh, une qui au plus haut point. C'est-à-dire que tu passes un concours, tu l'obtiens ou pas, tu es remplaçante, etc. Enfin, tu es quoi que ce soit, on t'envoie dans bien. tel établissement, ça n'a pas grand chose à dire. Et si l'établissement est bourré d'amiante, eh tu, tu l'apprends comme es, c'est le cas, hein. euh, tu l'apprends des années plus tard. Et puis bah, tu te demandes ce qui si, va bah, te tomber dessus, surtout quand tu as déjà vécu ça dans ta famille. Donc euh, on, te, on te met en face à tel endroit et tu n'as rien à dire. Alors ça, il faudrait vraiment que les, les agents soient informés à ce sujet-là. Euh, première chose, et c'est vrai que tout si ça relève du ministère euh, plus globalement du travail et, et de la santé, là où je suis très en colère, c'est qu'en France, il n'y a pas eu un ministre de la santé qui propose un plan de recherche vais... sur le mésothélium, comme c'est le cas par exemple au Royaume-Uni de, de 2017. Encore autre chose, on en a déjà parlé. ensemble. il y, a, il y avait un traitement pour les mésothéliums de stade 1, c'est-à-dire pris au tout début, qui n'a jamais été validé. C'était au début, pardon, au début, à la fin des années 90. Et ce traitement a sauvé des vies à Marseille et à Créteil. C'était un essai clinique et il était en phase 4, pour la dernière avant la mise sur le marché, il n'a jamais été validé. cest disant parce qu'il qu n'y avait pas assez de, de victimes. Quand on entend ça, quand on est famille de victimes, on devient fou. Ça, c'est une chose. Alors, bon, il n'y a pas de, de fonds de recherche avis, il n'y a rien du tout. On, on s'en fiche, on n'existe pas. On est des numéros, les victimes sont des numéros. Quand je rencontre des familles au cours de, de débat ou d'étiquettes, de, des familles qui sont dans notre cas, et je sais qu'il y en a, parce que 10 morts par jour, ça fait du monde. Et je demande à chaque fois, moi, le, le prénom de la personne, parce que. C'est pour lui restituer son identité. J'ai trop vécu la souffrance de mon père. On n'était on on plus rien. Ça, c'est un point. Bon, maintenant, pour revenir sur le chiffre sinon, alors là, c'est la catastrophe. Chez les agriculteurs justement, la fameuse SNSEA qui, qui, qui, qui... Bon, c'est suicide, hein. Un grand, je pense qu'elle se rend de la situation, quoi, ou alors ces profits qui passent en, en priorité, à mon avis, c'est ça, comme d'habitude. Mais il y a de, de a des nombreux files au-dessus de l'amiante chez les bon, agriculteurs, simplement parce que ces gens-là, mal informés, pas informés du tout, vont décaper leur toiture en carter ou autre, vont percer. À la dérace centre, là, on a le dossier d'un monsieur qui en quelques mois est décédé d'un des hôtels du c'était un agriculteur. Il avait lui-même nettoyé, percé cette toiture de fibre aussi. Il avait son exploitation depuis des décennies, certainement. Bon, à 55 ans, il est mort. Donc il y a un, dé, il y a un défaut d'information euh, sur les dangers de l'amiante. Mais est-ce que tu savais, toi, euh, qu'il y a eu une réforme de, du droit des contrats en 2016 et que dorénavant, il y a des articles qui ont été abrogés, et il est très intéressant d'écouter quels sont, quels sont les articles qui ont été abrogés, parce qu'on parle souvent de politique contractuelle. Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il était extorqué par violence ou surpris par dol. Donc le dol, c'est l'ensemble des agissements trompeurs ayant entraîné le consentement d'une des parties à un contrat qu'une des parties n'aurait pas donné euh, sans cette tromperie. Donc ça, ça a été abrogé, c'était l'article 1109. Voilà, l'article 1112 aussi. « Il y a vos violences lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard en cette matière à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. » Donc on voit bien que petit à petit, euh, l'État... Euh, à travers euh, des lois, des décrets et des ordonnances est en train de déshabiller euh, euh, la loi de tout ce qui protégeait euh, les citoyens moi par exemple actuellement je fais l'objet comme des comme des dizaines de milliers de demandeurs d'emploi d'une procédure euh, euh, bureaucratique kafkaïenne euh, où je dois justifier de recherche d'emploi pour ne pas être radié, et on dit que si je suis radié, on prend contact avec le conseil départemental pour qu'il me supprime le RSA, donc ces gens qui s'exonèrent d'impôts sur la fortune ont le pouvoir discrétionnaire de transformer un pauvre en miséreux. Voilà, donc est-ce qu'on n'a pas est-ce qu'on n'a pas nous le devoir de dire stop et c'est pour ça que je reviens au thème de l'émission et au boycott et je vais passer un peu la, la, la parole à mon ami Bruno qui veut dire quelque chose à ce sujet Non mais Rosette, tu m'avais dit qu'on t'avait donné l'opportunité d'être un criminel Oui mais de toute manière, être pauvre effectivement aujourd'hui, c'est être criminel et je dirais même que, que je pense que les, les ouvriers agricoles qui souffrent de l'amiante ou les travailleurs, ou simplement les gens exposés euh, euh, à, à l'amiante ou aux pesticides, euh, qui découvrent que leur santé, et leur vie euh, euh, n'ont pas été euh, protégées mais ont été sciemment mises en, en danger, et bien ces gens-là doivent se sentir criminels, doivent se sentir coupables. Donc moi, je devrais me sentir coupable de ne pas avoir de travail. Mais il me semblait quand même que le travail était un droit et pas une obligation. Et moi, j'en je, profite pour lancer un appel. Je suis chef monteur truquiste, euh, cinéma et vidéo, et réalisateur. Et donc, euh, voilà, euh, je suis euh, ouvert à à tout contrat intermittent en tant que technicien de la production cinématographique et de l'audiovisuel, voilà. Et j'ai passé le message, donc là franchement c'est une sacrée recherche d'emploi parce que je je passe par un média, les gens m'entendent, les gens m'écoutent. Non, il y a un chômage structurel qui est voulu et qui est géré au niveau du rage de, de l'Union Européenne par tous ces béni-oui-oui -oui qui se sont fait élire et qui touchent plein pot et qui aiment se faire appeler eurodéputés alors qu'ils ne décrivent jamais aucune loi. Toutes les lois sont écrites par des lobbyistes et des commissaires intergouvernementaux nommés par les gouvernements. Donc ils se retrouvent exactement dans la même situation que les pseudo-députés nationaux. Voilà, ce sont des, des silhouettes, c'est-à-dire même pas des petits rôles, ce sont des figurants qui n'ont qu'une seule chose à dire, Macron démission, Macron démission, comme si ça constituait un programme. Et moi, par rapport à tous ces problèmes, l'amiante, le nucléaire, les pesticides, les nanoparticules, donc des problèmes sanitaires et sociaux extrêmement graves, qui vont tuer des millions de personnes dans les années à venir, moi je dis aujourd'hui... Arrêtons de dire aux gens d'aller élire des élus locaux qui, de toute manière, au niveau du droit, n'auront qu'à fermer leur petite bouche si le préfet dit Ah, ben, écoutez, là, c'est une activité économique essentielle. Et donc, dans le cadre de la loi Macron de 2015, eh bien, vous allez mettre votre mouchoir par-dessus vos doléances et aller prendre vos bastilles ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses de ça oui, je pense que tu as raison, hein. de toute façon. Je pense que tu as raison, puis pendant que tu j'étais en train de penser à Henri, à il je pense, Parle plus fort. Qui intervient sur des documents agricoles et des et person, Non, les documents, et ces personnes, ne sont pas forcément informées de quels sont employés, du risque qu'elles entourent. Il y a beaucoup de professions comme ça qui sont, euh, qui sont mises en danger, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui du consentement d'occupier, tout ça, le terme n'est pas de mots, il est allé, c'est de l'économie. Un concept qu'elle a défendu avec des avocats européens, il y a deux ans, au Sénat, on l'avait fait, elle avait organisé la société on toute une journée pour qu'un jour, ce terme de consentement d'occupier, soit inscrit dans la loi, et que tout a fait le temps. Le terme est super bien, parce que bon, ben, ces gens-là nous mettent bien en danger, mais on n'est rien, on est des numéros. Moi, ce qui est arrivé dans ma famille, bon, ben, j'ai l'impression de ne de, de, de, de plus avoir de droit, c'est-à-dire que je fais des devoirs. Je continue parce que je n'ai pas envie de venir en prison pour des bêtises, pour, bon, pour, euh, pour un cause. Mais pour les infos, donc voilà, je fais infos. Je, es pas des infos. Alors t'es pas une vraie Française euh, mes droits, j'en je, ai plus. C'est-à-dire que les, les gens qui ont euh, fait ma famille vont bien. Et puis les médecins qui vont maltraiter, qui vont remplir, vont très bien aussi. J'en ai croisé un hier en venant d'un... Une course que j'avais à faire, toujours un bon père de famille, il est retraité, celui-là depuis 4 ans, euh, pneumologue à euh, Nevers, qui a fait passer de nombreux mésothéliums pour des cancers dus au tabac. Ça, c'est le grand classique, hein, dans toutes les régions où, où je vais témoigner, bien, il y a des familles qui nous rappellent la même chose. J'ai eu un ami là, de, de Rouen, ce matin, au téléphone. On a discuté d'ailleurs de... Bah de la, la, la catastrophe là, dans, dans, dans cette ces de l'évolution ce matin. Alors tous les médias en parlaient, Rouen était en feu. Et puis l'ancien président Chirac décède aujourd'hui on et, et, et, enfin, parle plus de, de cette catastrophe, les écoles étaient fermées. Euh, Alors justement au un, sujet Un ami qui, qui habite assez loin de, de, de, du lieu, mais, de, de un nuage absolument euh, mais bon c'est pas grave c'est juste les populations qui ne demandent de rien qui vont encore prendre des, des, des, des retombées de, de produits chimiques Est-ce qu'il ne faut pas appeler Donc, une insubordination légitime C'est à dire que là tu parles de la mort de Jacques Chirac et moi je dis monsieur Jacques Chirac il est parti rejoindre monsieur Charles Pasqua, François Mitterrand et Saddam Hussein au terminal des criminels prétentieux parce qu'il ne faut pas oublier l'affaire Boulin elle est aujourd'hui juridiquement enterrée. Donc on a nos condoléances, mais elles sont uniquement pour la fille de Monsieur Robert Boulin et pour tous les démocrates. Et donc, enterrons la démocratie, et, et donc il faut l'enterrer dans les urnes, et il n'y a que le boycott des urnes qui va nous permettre de faire le deuil de la démocratie. Il faut faire le deuil de la démocratie. Nous ne sommes plus en démocratie. Et donc, le seul moyen de faire un, un deuil, eh bien c'est les urnes, c'est le boycott des urnes. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, le, le fait d'appeler les gens à aller voter pour des élus qui n'auront aucun droit, eh bien, c'est la négation même du mot « démocratie » qui signifie « pouvoir du peuple ». Et c'est pour ça que dans le titre de l'émission, j'ai bien dit « pouvoir délégué, démocratie volée ». Parce qu'aujourd'hui, ce pouvoir délégué, il est délégué à des gens qui n'écrivent plus les lois et qui, qui sont là pour subir des décrets et des ordonnances ou des lois décidées par des lobbies, des transnationales, ou par des commissaires intergouvernementaux qui eux-mêmes ne sont pas élus. Donc il n'y a plus de démocratie et il faut refuser à tous les élus qui actuellement euh, prétendent et disent notre démocratie, c'est faux, c'est faux. Si un maire sur sa commune ne peut pas interdire les pesticides, si un maire sur sa commune ne peut pas prendre des arrêtés pour, pour en fin de compte protéger la vie et la santé de ses concitoyens, eh bien il a le devoir de démissionner et d'organiser le boycott de tout remplacement. Et donc moi je préfère que le gouvernement soit contraint de nommer des maires suite à une situation d'urgence comme le fait de boycotter ces prochaines municipales. Et je dis que si tous les députés et sénateurs qui se prétendent d'opposition démissionnaient en masse et refusait de participer à de nouvelles législatives, eh bien, on provoquerait euh, des changements fondamentaux et en 15 jours, on, le peuple pourrait recommencer à ouvrir sa bouche. Parce que tu le sais bien, Pierre Dac le disait, la démocratie, c'est cause toujours. Mais aujourd'hui, on est en dictature, c'est ferme ta gueule. C'est ferme ta gueule. Et c'est ferme ta gueule à un point même que l'on frappe que l'on frappe les gens, tous ces éborgnés, gilets jaunes, ça ne date pas des gilets jaunes, mais disons que tous bien ces bien gens bien qui bien essaient de simplement bien dire leurs mots, dire leurs mots par rapport à leur vie <rire> <rire> sur, sur les territoires auxquels ils appartiennent, on leur envoie des gens pour les frapper pour les faire taire et pour les mutiler pour leur faire peur et donc ça c'est pas du consentement ça c'est de la dictature, c'est de la contrainte et quand on voit que nous les jeunes que nous défendons là quand je mets nos emplois ne valent pas leur vie il faut savoir que le prince Mohamed Salman al-Saoud a financé le coup d'état dal Sisi en Égypte et donc quelles ont été les retombées pour le peuple français eh bien les retombées elles ont été pour l'entreprise euh, d'assaut industrie qui a vendu des avions rafales à une dictature, voilà, et donc moi je veux réellement, quand je dis criminel, et que je mets Mitterrand dans le panier, eh bien c'est que je n'oublie pas le, le journaliste photographe italien qui a coulé avec le Rainbow Warrior, Hein, qui, a été, qui a été piégée par les services secrets français avec des explosifs et, et une des femmes qui a participé à cet assassinat terroriste et bien elle est élue dans le Béarn et la presse locale sud-ouest qui est financée en partie par l'Arabie saoudite en a fait l'éloge en tant que citoyenne modèle et élue locale et élue locale et donc voilà moi ce que je pense aujourd'hui, aujourd'hui on a des gens qui viennent nous enfumer, moi j'ai vu aussi un homme qui sur son terrain s'est construit sa maison dans son arbre et qui dit soyez solidaires parce que sur mon terrain je suis propriétaire mais il a fait ça dans une zone qui est classée nature. Hein. Et moi je, je, je pense que habiter dans un arbre, ça devrait être réservé aux petits oiseaux et que effectivement, s'il n'a pas respecté les lois sur les permis de construire, eh bien il doit effectivement démonter sa jolie maison et non pas appeler à ce qu'on soit solidaire. Non, il faut effectivement changer la loi sur l'autoconstruction. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus trouver de logement. Mais comment sont faites les lois aujourd'hui Eh bien les gens riches, quand ils achètent dans le neuf, ils sont totalement exonérés et après, comme on t'explique, ils touchent les loyers. Et donc est-ce que ce n'est pas totalement ignoble qu'aujourd'hui ces gens qui s'exonèrent d'impôts sur la fortune ne veulent pas dépenser un centime pour décontaminer les écoles, les collèges et les lycées et en plus, et en plus, criminalisent les chômeurs qu'ils créent en leur imposant le chômage structurel euh, voulu par le rage de l'Union Européenne qui s'impose à nous malgré le référendum d'initiative présidentielle du 29 mai 2005. Donc je dis la coupe est pleine, moi je ne crois pas au référendum d'initiative citoyenne, il n'y a plus de citoyenneté, nous sommes en dictature, il n'y a plus de démocratie. Moi, j'appelle à l'insubordination non-violente active parce que je sais que la violence profite aux forts et aux marchands d'armes. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent une situation. Ils veulent qu'on tourne au Balkan, Ils veulent la guerre civile. Tout est fait pour armer les cœurs avant d'armer les bras. Et quand on parle de problèmes, terrible, comme, comme euh, à la, dans la bande de Gaza, où on va laisser aussi parler, monsieur qui est venu nous parler, euh, pour le 19 octobre, un nouveau rassemblement à lanne Mezan pour exiger, exiger la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui est enfermé, qui est emprisonné, alors qu'il est libérable de, depuis plus d'une décennie, depuis je crois 1982 35 ans. 35 ans, ça voilà. Bah, vas-y, donne-nous donne ça... ton mot. Tu, tu m'excuses déjà, Virginie Bonsoir. Oui, euh, je, verges, je suis là justement pour parler du de, de, de futur euh, euh, rassemblement, manifestation, devant la prison euh, de Lannemezan dans les hauts pyrénées Cette manifestation aura lieu donc le samedi 19 octobre, à 14h, en partant de la gare de Lannemezan, euh, en traversant la ville, en allant jusqu'à jusqu la prison où se trouve Georges Ibrahim Abdallah. Qui est enfermé là depuis 35 ans. Il va rentrer dans ses, sa 36e année le 20, le 19 le 20 octobre prochain. voilà. Et Georges-Ibrahim Abdallah, c'est un militant révolutionnaire libanais qui est en France depuis. Euh, qui condamné euh, à 4 ans au départ hein, en 1984. Et pour euh, de faux papiers, pour euh, tout simplement un passeport euh, algérien qu'il avait, qu avait pour s'appuyer. Et Jacques Attali lui-même avait reconnu à l'époque, qui était, qu était conseiller de, de, de, de peuple président Mitterrand, et qui avait dit qu on n'a rien à reprocher à Georges Ibrahim Abdallah, sauf qu'il avait des faux papiers, de papiers. Et voilà, elle a été condamnée à 4 ans de prison pour ça. Et ce n'est qu'après man de manigance et un faux procès qu'ils lui ont revoqué après où il a été condamné à perpétuité en lui collant euh, euh, la complicité, bah, ex exactement la complicité pour meurtre contre deux agents euh, étrangers en France, un euh, membre de la CIA américaine, attaché militaire américain à Paris, et un autre attaché militaire israélien du Mossad à Paris également, qui ont été tués, eux, en juin, hein, en janvier, hein, en juin, il me semble, 82 alors que Georges n'était même pas en France il a été arrêté qu'en 84 donc deux ans plus tard euh, et, et pour ça euh, le, seul, le, le seul soupçon qu'il avait sur lui c'est parce qu'il était libanais qu'il avait résisté à l'invasion israélienne de son pays le Liban rappelez-vous le sud Liban était envahi en 1978. Et Georges Ibrahim Abdel avait pris part, était un jeune instituteur euh, libanais, chrétien libanais, maronite, qui avait pris part à la résistance de, contre l'armée israélienne, euh, dans, à partir de 1978, euh, dans le sud de Liban, qui avait même été blessé. Et en 1982, l'armée israélienne a envahi complètement vers le, la capitale libanaise, Beyrouth, et où il y avait euh, des troupes euh, de l'OTAN, des troupes euh, étrangères, françaises, de l'OTAN, les casques bleus, etc., qui sont partis là-bas ici pour forcer. En fait, ils étaient là-bas pour forcer l'OLP, les résistants de la Palestine, à quitter le Liban, à quitter Beyrouth et aller se réfugier ailleurs. Donc, et, mais... attendez, -ce que, oui. et à cette occasion, euh, les palanges euh, libanaises, c'est l'extrême droite libanaise, les chrétiens libanais, les palangistes, droite, qui ont massacré deux camps palestiniens, il y a environ 3000 morts en deux jours et trois, on, on trois jours et deux nuits exactement et sous le regard, sous la surveillance et la bienveillance de l'armée israélienne qui était là avec Sharon vous vous souvenez de ce général Sharon qui, qui est mort il n'y a pas longtemps et, et, et Georges Ibrahim la quand il avait ça, il avait participé à la création d'une résistance libanaise euh, patriotique qui s'appelait les Parles, Forces Armées Révolutionnaires Libanaises. Et ont donc, pour revenir à George Ibrahim Abdelaye, à, son, à, son, à sa condamnation euh, euh, illégale, pour, pourquoi Parce qu'il était Libanais, qu'il l'a appelé à la résistance et qu'il avait participé donc à cette euh, organisation, on lui a dit Vous êtes, vous êtes donc euh, euh, complice pour euh, votre appartenance à cette organisation. Et donc il a fait, euh, il a fait euh, si, euh, 15, 15 ans de, de réclusion de sûreté, si vous voulez, et normalement il était libérable depuis 1999. Et malgré tout ça, il n'a pas été libéré il a fait plusieurs demandes de libération conditionnelle. Et le, la justice euh, française, euh, les juges d'application de la l'ont déclaré libérable et la, première, la dernière fois remonte à 2013. Donc la justice, c'est plus, un, un, un, un, plus une incarcération judiciaire. Maintenant, c'est devenu une incarcération politique. C'est le pouvoir, c'est le gouvernement français, les gouvernements français successifs qui refusent de le libérer et le dernier en titre c'était Manuel Valls, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, et qui devait tout simplement signer l'avis d'expulsion de Georges-Ibrahim Abdallah pour qu'il puisse rentrer dans son pays, le Liban, et de ce fait, donc, il était libre de partir. Mais, sa insistance et la complicité, la corruption et les courbettes que le gouvernement français de Hollande de l'époque et de, et, de, et, de, et de Manuel Valls... Daniel Valls, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, donc ils ont refusé, ils ont obéi aux, aux recommandations, à l'acharnement du gouvernement américain et du gouvernement israélien pour empêcher Georges Ibrahim Abdallah de se libérer et de partir. Et voilà, donc euh, nous avons organisé, on va participer à plusieurs campagnes, il y a une campagne pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah qui existe à Paris et puis euh, dans d'autres villes et que tous les ans à la même époque donc autour du 19-20 octobre on organise une manifestation devant la prison de Lannemezan, avec un départ le vendredi soir de Paris notamment et d'autres villes bien sûr mais pour ce qui nous concerne de Paris il y aura un départ en autocar le vendredi soir vendredi 18 à 22h place de la république pour aller euh, et être là-bas euh, samedi matin et on manifeste de 14h à euh, 17 h environ, avec un retour le soir même, ben, samedi soir, sur Paris, pour être là euh, dimanche matin. Donc, il y a une participation euh, qu'on demandera euh, aux gens. Il y a même un appel à un pot commun pour contribuer au paiement des frais des de car pour les gens qui sont euh, dans, des, dans des difficultés qui ne peuvent pas payer. Puis il y en a d'autres qui peuvent payer, qui peuvent verser même une petite, euh, un, petit, un petit plus pour Financer une, contribution. La, voilà, une contribution pour financer le voyage des autres voilà, je vous appelle donc à, à venir euh, comme, comme tous les ans et à dire à vos amis de venir et même s'ils habitent dans d'autres villes comme Toulouse, Paris, euh, Marseille ou Bordeaux euh, ou même de, certains viennent de Belgique qui viennent participer à cette manifestation et nous espérons que ce soit la dernière année pour que Georges Ibrahim Abdallah soit libérable et soit libéré parce que, euh, à la fin de l'année 2018, il y a l'ambassadeur du Liban qui est parti lui rendre visite à la prison de lanne et qui l'avait assuré que le gouvernement libanais va mettre tout en œuvre pour exiger sa libération. Et, et entre parenthèses, le président Emmanuel Valls devait aller, pardon, Macron devait aller au Liban le 14 février et au même temps en Irak il avait remporté son voyage, il l'a annulé complètement et donc il n'est jamais allé. Et la semaine dernière, euh, il y avait le premier ministre euh, libanais Hariri qui venait à Paris, seulement, ils n'en ont, ont même pas parlé, et, euh, enfin officiellement ils n'en ont même pas parlé. Monsieur Hariri venait justement demander un crédit pour euh, l'armement, pour armer l'armée libanaise et apparemment la visite s'est arrêtée là. Voilà, nous vous appelons donc à apporter votre solidarité pour Georges Ibrahim Abdallah qu'il soit libéré, parce que ça fait 35 ans qu'il pourrisse dans ces geôles impérialistes, il y en a marre, il y en a assez, il doit être libéré point barre. Merci. Merci à toi, donc j'en je, profite à, en attendant que, que voilà. Okay. effectivement, bon j'en profite déjà pour m'excuser auprès de Virginie parce que bon, je, je lui ai coupé la chic euh, de manière euh, impoli, voilà, donc la euh, ben la droite, mais bon c'est à la fois le direct et puis bon c'est un petit peu de ma faute parce que souvent je, on, on avait comme thème les communes libres insubordonnées, j'ai pu un petit peu expliquer pourquoi euh, à mon avis d'anarchiste, euh, dorénavant c'est un véritable devoir que de boycotter les échéances électorales euh, française. Je tiens juste avant de terminer cette heure, et eh bien oui, ce sont aussi des prisonniers politiques comme Georges Ibrahim Abdallah, mais eux risquent d'être décapités euh, à tout moment. Voilà, on peut aller les chercher dans leurs cellules comme c'est arrivé au pauvre Amjad al moyabid le 11 juillet 2017, il a été décapité et son corps a été crucifié en public. Alors n'oublions pas non plus, parce que quand je disais par rapport à Clémentine Autain, que je lui parlais de la, la date du 11 juillet, c'était par rapport à Amjad al-Muyabid, et la date du 2 octobre 2018, Eh bien oui, nous le 3 octobre, ça fera 4 ans que tous les jeudis, sans exception, on demande la libération de jeunes prisonniers politiques saoudiens condamnés à mort et à être décapités. mais ça fera un an parce que le 2 octobre, eh bien, le journaliste Jamal Khashoggi euh, au consulat euh, d'Arabie Saoudite à Istanbul a été démembré euh, vivant et on pense qu'on ne retrouvera jamais son corps parce qu'il est dissous dans l'acide et je tenais à dire aussi que nous soutenions Oleg Sensov et l'anarchiste ukrainien et qu'on a eu la bonne nouvelle, ils sont libérés, malheureusement, eh bien, les 68 autres ukrainiens croupissent toujours dans les geôles de la fédération de Russie avec son célèbre parti unique France... Euh, non, euh, Russie unie En, en, a, en attendant, euh, la, la, la France unie est, est en marche euh, vers le nouvel ordre économique qui se fout bien de savoir si vos enfants vont crever d'un mésothélium, d'un cancer euh, lié au radionucléides ou d'une autre gâterie euh, complètement républicaine en marche. Voilà, et donc... Euh, bien oui, je vous dis, à dans 15 jours, parce que moi, qu'on supprime mon RSA, qu'on me radie, eh bien, je dis que la radiation bureaucratique et carcaïenne ne me fera pas crever. Je serai encore là, à ouvrir ma gueule. Et encore, toutes mes excuses, à euh, Virginie, je crois que... Fait Elle tout nous plaisir. répond de ne pas nous inquiéter, Virginie, en direct. Eh bien, merci Virginie, et eh bien, à dans 15 jour. Merci. Le mot de la fin le, le, mot, le mot de la fin, c'est « à donc un jour ». Je... <rire> On vous dit à bientôt.